Le danger peut aussi voilà, venir de, de certaines structures profondes, enfin, je vous parlais tout à l'heure du septum, euh, avec la, la possibilité de, donc, de ptosis en, en atténuant le plus que moi le ventre supérieur. Voilà donc euh, un cas de ptosis sur cette représentation euh, la glande, lacrymale aussi, ça dépend quand vain de ne pas, de pas injecter la patte doigt. Il faut obligatoirement éviter des puits d'un 1 un centimètre on dort le moment orbitaire, sinon ce poids d'injection, s'il est trop météorisé, on risque d'atteindre la glande lacrymase située au niveau de l'ordre supérieur latéral de l'orbite, avec en conséquence une, euh, voilà, un deuil sec.